Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo sortie de zone numéro 25. Étant donné que nous sommes le 25 décembre 2018, euh, j'en profite pour vous souhaiter un joyeux Noël. Euh, et euh, et aujourd'hui, euh, je vais aborder un thème qui, euh, qui fait partie, euh, on va dire, euh, d'un des obstacles principaux euh, ben à être remarquablement soi, euh, qui est euh, ben, la solitude, ou en tout cas la peur de la solitude. Alors, qu'est-ce que j'appelle solitude Il euh, y a deux types de solitude, c'est-à-dire celle qui est choisie et qui, euh, qui, qui finalement un, peut avoir un effet ressourçant euh, restructurant euh, puisque ça permet euh, bah de, de, euh, finalement d'avoir un rendez-vous avec soi-même et, euh, et, et ces espaces là sont vraiment euh, importants euh, néanmoins euh, la solitude que je vais aborder aujourd'hui se rapproche de l'isolement c'est à dire que c'est une solitude qui n'est pas choisie qui n'est pas euh, volontairement choisie et qui est subie et puis ça peut, être, euh, ça peut être une solitude objective, c'est-à-dire qu'on euh, ben, a très peu de liens euh, sociaux, très peu de relations, euh, que ce soit familiales, professionnelles, euh, amicales, euh, ou même de voisinage. Euh, c'est euh, souvent, j'ai envie de dire, euh, le, le plus visible, euh, et c'est ce qui est souvent, on va dire, comptabilisé, hein. Euh, néanmoins, il y a aussi ce qu'on appelle la solitude euh, subjective. C'est-à-dire qu'on peut être très entouré, mais intérieurement, on vit la sensation d'être seul. On vit la sensation euh, ben de ne de, de pas avoir de lien, même si, physiquement, on, on, on a du lien. Euh, donc, faut savoir qu'en France, euh, en 2016, il euh, y avait 5 millions de personnes seules, ou en tout cas en situation de solitude. Euh, en gros, c'est une personne sur huit. En sachant que ce chiffre augmente d'année en année, euh, ben bah, on, on peut voir l'ampleur de, bah, de de bah, du problème euh, en tout cas, l'ampleur, effectivement, de, de, de ce, euh, ce mal-être, euh, parce que c'est une, une, une situation de mal-être, euh, une situation de souffrance énorme. Et, euh, et en fait, si, si j'aborde ce, ce thème-là, euh, c'est que bah, dans les périodes de fêtes, particulièrement à Noël et euh, euh, pour le, le Nouvel An, hein, euh, cette situation de solitude est renforcée. Euh, comme je vous l'ai dit, hein, elle est renforcée parce qu'il ben, y a une sorte d'injonction à se rassembler, à se retrouver, à célébrer le lien. Euh, et puis, il ben, y, y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont dans cette situation-là. Ben, voilà, 5 millions de, de, de, de personnes en France. Euh, donc, c'était en 2016, donc... Euh, y, en sachant que les chiffres augmentent euh, tous les ans, ben voilà, c'est énorme. Euh, souvent, en fait, qu'est-ce euh, ça peut paraître paradoxal, parce que euh, on est dans une société où on a cette sensation de communiquer de plus en plus, avec les réseaux sociaux, avec euh, le téléphone, avec, on va dire, les outils technologiques, euh, ben, on, on peut nourrir l'illusion d'avoir euh, accès à la communication de façon presque euh, abondante. Euh, donc effectivement, il y a une facilité dans les moyens de communication. Mais la réalité, euh, et c'est ce qui est encore plus dramatique, c'est que euh, ces moyens technologiques de relation et de communication euh, ne favorise pas la communication et les relations authentiques. Ça veut dire que c'est sûr, on, a, on peut avoir une facilité à créer du lien, à rencontrer des personnes, mais en général dans un, dans une, euh, à un niveau très superficiel. Euh, rien qu'à voir tout le, le nombre d'applications sur téléphone pour rencontrer des personnes. Euh, c'est tout le paradoxe hein. d'ailleurs euh, plusieurs on va dire plusieurs personnes qui, qui sont dans la Silicon Valley ou en tout cas qui, qui, qui ont travaillé pour euh, bah, des firmes comme euh, Facebook euh, ou, euh, ou Google ou, ou tout ça euh, mettent en avant le finalement bah, le le paradoxe, c'est à dire que on a l'illusion de d'avoir accès plus facilement aux personnes, mais la réalité en fait, c'est que euh, ben on perd et finalement on euh, ça devient encore plus difficile de créer des vraies relations dans on va dire la vie réelle lorsque on, euh, on est sorti du cadre virtuel, mais aussi euh, on a plus de difficultés à créer des relations authentiques et créer des relations qui font du sens. Euh, par exemple, euh, on peut facilement, euh, ou pas hein, selon les personnes, mais, euh, échanger quelques mots euh, euh, à la boulangerie, ou dans le métro, ou dans le bus. Mais la réalité, c'est que ces échanges euh, ne donnent pas souvent de suite. On peut échanger sur la pluie et le beau temps, et finalement, même si les deux personnes auraient envie de continuer la conversation, il euh, bah, y a une difficulté à concrétiser euh, et à créer du lien. Euh, évidemment, ce n'est pas le cas pour tous, et euh, ce n'est pas le cas de, pour tous les contextes. Mais, euh, ceci étant dit, euh, la, la, la notion de solitude et d'isolement et de souffrance en lien avec, euh, avec ce manque de lien et puis surtout ce, euh, cette difficulté à créer du lien et à l'entretenir, c'est euh, un des plus gros facteurs euh, de, euh, j'ai envie de dire, de, de, euh, de l'acceptation de soi et de euh, l'expression de son plein potentiel. Parce qu'en effet, euh, souvent... Les personnes euh, qui, euh, bah, du coup, qui, qui ont de la difficulté à créer du lien vont avoir tendance à imaginer euh, que pour créer du lien, elles doivent s'adapter. Et puis pour s'adapter, ben euh, elles, elles, elles prennent un, un personnage. Ça veut dire qu'elles vont avoir tendance à, euh, j'ai envie de dire, cacher ou taire. Leur, euh, leur, leur véritable personne, euh, ce qu'elles vivent intérieurement, pour essayer de se conformer à ce qu'elles qu imaginent qu'on attend d'eux dans le groupe, dans la famille, dans, euh, en tout cas dans la relation. Ça fait que ça crée des relations qui ne sont euh, bah, pas, pas profondes, en tout cas superficielles, et en plus basées sur quelque chose... Euh, bah, qui est, on va dire, faux, euh, dans la mesure où ben, euh, on, on, on va raconter, on va parler euh, sur soi, on va euh, parler de ce qu'on qu a fait, mais finalement, euh, ben, ça va être difficile de rencontrer profondément la personne et puis d'exister en lien avec elle, parce que souvent, on a du mal déjà à savoir ce qu'on vit, à, à être présent à ce qu'on vit. Et surtout euh, à la peur, finalement, de ne pas réussir à créer du lien. Puis tout ça, mis, euh, ça on va dire, mis bout à bout, ça fait un peu le domino qui, euh, qui, qui, qui, qui chute hein, et ça, ça fait une escalade. Puis ça fait que ça, ça entretient euh, ben, le manque de relations authentiques, euh, entretient le manque d'acceptation de soi. Le manque d'acceptation de soi entretient le manque de confiance en soi, à créer des relations, et finalement, ça, ça, ça peut enfermer la personne dans une spirale euh, de l'isolement ou de la solitude, qu'elle soit euh, objective, donc finalement plus aucun lien, ou subjective, on est entouré, mais euh, on a la sensation que les personnes ne nous connaissent pas, puis... C'est pas c'est pas si... Euh, enfin, c'est réel dans la mesure où euh, les liens ne sont pas authentiques. Euh, donc, euh, c'est quand même ce qu'on appelle le mal du siècle. Hein. Euh, c'est un thème sur lequel je vais quand même revenir régulièrement. Euh, parce qu'effectivement, pour moi, euh, on a souvent mis en avant le fait que la communication... Les relations créent des liens, euh, l'aspect social, hein, la compétence relationnelle, c'était quelque chose qui allait de soi, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui, euh, qui, bah, qui était juste évident et euh, dont on n'avait pas besoin à s'occuper vu que c'était quelque chose de naturel. La réalité, c'est que euh, comme tout, c'est des choses qui s'apprennent. Si on ne l'a pas appris, si en plus on a vécu des situations relationnelles euh, difficile où, euh, où on a pu vivre du rejet où on a pu vivre de l'abandon où on a pu vivre des jugements de la moquerie, de l'humiliation ça, ça, ça peut créer du coup euh, un, euh, une charge émotionnelle difficile puis plus c'est difficile et, et, et plus euh, les, les personnes risquent de s'entretenir se, en fait dans euh, j'ai envie de dire dans, dans, dans leur blessure ça fait que euh, ben mine de rien créer des relations authentiques euh, développer ses compétences relationnelles euh, sont, euh, des, euh, sont des choses vraiment euh, extrêmement importantes euh, à j'ai envie de dire à développer et puis à faire valoir dans la mesure où les relations authentiques et, euh, et, euh, et vraies et profonde euh, sont vraiment le facteur le plus important dans euh, notre sensation de, euh, de bien-être euh, de réussite et euh, le, le fait d'avoir réussi sa vie le fait d'être heureux dans sa vie le facteur le plus important hein, c'est euh, le fait d'avoir des relations authentiques et nourrissantes. Pour ça, ça demande euh, ben, des compétences, ça demande euh, de la pratique, ça demande de l'apprentissage. Euh, et euh, et c'est important de revenir à cette notion-là, parce que non, ce n'est pas quelque chose d'inné, et non, les outils technologiques de communication ne, euh, ne facilitent pas euh, le fait de créer des liens. Certes, ça facilite la création de liens, mais ce sont des liens qui ne sont pas suffisamment nourrissants comme on le voudrait. Euh, c'est souvent pour ça que beaucoup de personnes, par exemple, euh, peuvent vivre cette solitude subjective. Elles ont euh, plusieurs, plusieurs amis autour d'elles. Elles peuvent même, par exemple, avoir sur Facebook euh, 4000 amis. La réalité, c'est que ces amis ne sont que des connaissances, ne sont que... Euh, que, que, que des personnes avec qui euh, le lien n'est pas, pas nourrissant, n'est pas authentique. Et, euh, et c'est aussi pour ça que ça apparaît aussi creux et, euh, et que l'insatisfaction et la, le sentiment de solitude existent malgré cela. Voilà. Euh, en tout cas, euh, euh, je suis consciente que c'est un sujet... Euh, euh, qui, euh, bah, qui, euh, qui est loin d'être, euh, on va dire, euh, joyeux. Et en même temps, je, je pense vraiment que c'est un, un sujet à, à, à prendre au sérieux, dans la mesure où, euh, en 2016, c'était quand même un Français sur huit euh, qui, qui, qui pouvait vivre cette situation de solitude. Et, euh, et c'est quelque chose qui s'aggrave, au fur et à mesure, c'est sûr, il euh, faut savoir qu'il y a de plus en plus de jeunes, hein, entre 15 et 30 ans, qui connaissent euh, ces, euh, ben, cet état de solitude. Voilà, donc euh, euh, j'ai envie de vous souhaiter euh, euh, ben de profiter des relations qui sont autour de vous, euh, et de faire en sorte qu'elle soit le plus nourrissante possible, donc euh, bah, de faire en sorte qu'elle soit le plus authentique possible. Et pour ça, bah, ça, ça demande à vous, notamment, bah, de sortir de votre zone de confort et de vous montrer dans ce que vous vivez, de vous montrer dans, dans votre authenticité. C'est sûr, hein, euh, bah, on n'a pas euh, tout le temps un entourage euh, capable de nous accueillir, capable de nous accepter, de nous entendre. Dans ce qui est là et, euh, et c'est aussi tout l'intérêt euh, bah, des professionnels de la relation d'aide hein, euh, comme les thérapeutes qui travaillent avec la NDC euh, de pouvoir euh, offrir euh, cette, euh, cet espace d'écoute et d'accueil et d'acceptation pour que vous puissiez euh, j'ai envie de dire pratiquer euh, cet espace de, de relation afin que vous puissiez continuer à le mettre en place dans votre vie de tous les jours. Voilà